Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau vrai ou faux, aujourd'hui on est le 19 juin, c'est les deux ans de The Last of Us Partie 2, c'est donc impeccable pour faire ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Alors comme sur Rockstar Mac, je teste une nouvelle configuration euh, pour les vrais ou Faux, puisque maintenant, comme je fais, vous le savez, je me suis lancé sur Twitch, je me suis fait un petit stop de stream, etc. Et donc pour les vrais ou Faux, je passe en fait par ma configuration Twitch, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de petits bugs, c'est la première fois que je teste sur Naughty Dog Mac. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo est bonne, si euh, la qualité est bonne, si les transitions entre les, les différentes questions sont bonnes ou pas. Mais en tout cas moi ça va me permettre de gagner pas mal de temps sur le montage etc. Donc j'espère que tout sera bon pour vous. Je rappelle également que vous pouvez euh, pendant encore deux jours participer au concours pour gagner le Steelbook euh, et le Blu-ray 4K du film Uncharted. Tous les détails sont dans la description de la vidéo pour participer sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou encore sur YouTube. Sur cela, eh ben c'est parti. On va attaquer directement avec une quinzaine de nouvelles questions. C'est les questions que vous m'avez posées au mois de mai. Et vous me pouvez me poser directement dans les commentaires de nouvelles questions pour que j'y réponde le mois prochain. Avec toutes les informations sur The Last of Us Partie 1. Les premières informations sur le mode faction, enfin le mode multijoueur et les nouvelles informations autour euh, de la série HBO. Je pense que vous allez avoir des questions à, à me poser, donc n'hésitez pas. Dès maintenant dans l'espace commentaire. Mais en attendant, ben c'est parti pour une nouvelle tournée de questions. Et on commence directement avec Light. Bonjour Chris, j'adore votre site et vos vidéos. Ma question, savez-vous euh, ce que représente l'affiche sur laquelle il est écrit The Last of Us American Doctor euh, dans la chambre de la fille de Nathan Drake dans le, dans le, dans le, dans le, à la fin de Uncharted 4 Je pensais que cela avait un rapport avec la partie 2, mais rien. Je cherche toujours une explication. Merci de votre réponse. Alors officiellement, on n'a pas vraiment de... De, de réponse officielle. Voilà, officiellement, on n'a pas de réponse officielle. Voilà, ça, je pense ça parle de... C'est assez clair. Euh, beaucoup pensent que c'est simplement un teasing. Il faut rappeler que Uncharted 4 est sorti au mois de mai 2016. Et donc, The Last of Us Part 2 a été annoncé, euh, a été annoncé comment s'appelle, en décembre 2016. Et la fille américaine, euh, beaucoup pensent que c'est une allusion à la mère d'Eli et qui était donc un teasing pour The Last of Us. Partie 2. A ce jour malheureusement Naughty Dog n'a jamais communiqué réellement et c'est un peu au bon vouloir de, des théories de fans mais je pense vraiment pour ma part en tout cas que c'était une, une, une, un teasing, euh, sachant que les vêtements et les cheveux faisaient vraiment penser à Ellie. On peut penser que c'était un personnage qui ressemblait donc à Ellie donc sa mère et American Doctor la fille euh, américaine Ellie qui est la fille qui est un peu euh, le salut de l'humanité qui peut sauver le monde euh, dans The Last of Us, euh, dans le monde de The Last of Us. Donc je pense tout simplement que c'était un petit teasing de la part de Naughty Dog. Deuxième question avec Rainbow NFS. Salut Chris, c'est pour savoir s'il y aura une, euh, s'il y aura une collaboration prévue avec Fortnite, Epic Games et The Last of Us car j'attends avec impatience. Bonne journée à toute l'équipe. Alors on en a parlé dans la précédente euh, vidéo de vrai ou Fou, Il me semble que c'est une question assez similaire et comme je disais, je pense que c'est même quasiment certain. Qu'à la fin de l'année, à la sortie du, du remake ou l'année prochaine pour la sortie de la série et les 10 ans de la, The Last of Us, c'est sûr et certain que l'on va avoir notre skin avec le skin Joel et Ellie qu'on a dans le jeu et le skin Joel et Ellie qu'on peut avoir dans la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Comme il y a eu avec le film Uncharted, c'est quasiment sûr et certain. Troisième question avec... Et Tan Alak, salut Chris, je commence juste en te remerciant de toujours être là, suivre l'actualité de Naughty Dog, j'aimerais savoir si avec le lancement de ta chaîne Twitch, tu comptes faire des lives sur le multijoueur de The Last of Us Partie 2 avec tes abonnés, je veux faire partie de l'équipe. Et force à tous, euh, les gens qui continuent à jouer à Faction 1 comme moi on.. on, on... On va la voir notre faction 2. Eh ben oui, oui, oui, bien entendu, merci à toi déjà pour tes, pour tes messages. Et sur ma chaîne Twitch, je vais même faire à partir de cet été des marathons de jeux Rockstar, de jeux Naughty Dog, mais aussi de jeux en tout genre. Et je vais faire par exemple ben, quand The Last of Us Partie 1 va sortir, un marathon The Last of Us Partie 1 et Partie 2 à la suite. Tous les Uncharted, les Crash Bandicoot, les Jack and Dexter, c'est prévu. Pareil sur Rockstar, il y en aura pas mal. Donc voilà, si vous aimez le jeu vidéo avec les émissions de divertissement, puisque je fais les Burger Twitch, des adaptations de Burger Quiz version Twitch, euh, je fais aussi le Twitch Show avec des interviews, etc. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne dans la description de la vidéo. Quatrième question avec... Stéphane C. Salut Chris, peux-tu nous présenter l'équipe de Naughty Dog Mag au grand complet avec les fonctions de chacun Merci encore infiniment pour tout ce que tu fais, t'es au top, mon Christopher. Bah écoute, c'est super gentil à toi, Stéphane. Et donc, du coup, ça va être un petit peu long parce qu'on est une quinzaine sur le site, mais ce que je fais, c'est que dans la description de la vidéo, je te mets un lien avec en fait sur notre site directement. Si vous allez sur Naughty Dog Mag.fr euh, et que vous allez dans la section euh, qui sommes-nous, vous allez avoir tout le staff avec justement leurs fonctions, etc. Donc, je te le mets dans la description de la vidéo comme ça tu pourras voir toutes les formidables personnes qui euh, bossent bénévolement avec moi parce que je suis aussi bénévole sur Rockstar Mag et sur Naughty Dog Mike, pour vous fournir le meilleur de l'actualité chaque jour autour de notre studio qui nous tient tant à cœur. Cinquième question avec Alberic euh, Lomazzi, salut Chris bravo pour ton travail, j'aurais une question pour toi, euh, j'aimerais avoir ton avis perso, euh, penses-tu que Uncharted 4 aurait été aussi exceptionnel avec Charlie Cutter à la place de Nadine Ross, merci. Alors au... On ne sait pas vraiment si Charlie Cutter devait vraiment remplacer Nadine Ross. Normalement non, puisque Charlie Cutter est un allié de Nathan Drake et non un, un ennemi. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a une version de Amy Ening qui a été développée entre 2013 et 2015... Qui mettait en scène Charlie Cutter, le fameux protagoniste que l'on avait dans Uncharted 3. Écoute, honnêtement, je ne sais pas. Euh, Amy Enig a fait du très bon travail sur les trois premiers Uncharted, c'est indéniable. Hein. Uncharted 2, Uncharted 3 étaient exceptionnels en termes de narration, etc. Mais il est vrai que moi, je suis en plus côté né Druckmann dans son écriture. The Last of Us, The Last of Us Partie 2, Uncharted 4, pour moi, c'est des pépites. Même Uncharted The Lost Legacy, qui n'a pas été écrit par Druckmann, et sympa mais je le trouve en dessous donc à mon avis ça aurait été très compliqué pour moi et, et d'un avis psychoactif à faire mieux qu'Uncharted 4. Maintenant, malheureusement, et c'est la grosse déception que l'on va avoir tous les fans de Netflix, c'est qu'on n'aura jamais cette version qui a été écrite à la base et euh, je suis très curieux parce qu'à mon avis ça aurait donné quand même quelque chose de très très bon. Sixième question avec Dylan. J'adore et j'ai une question, est-ce qu'un film sur The Last of Us est Possible. Alors très honnêtement, non. Euh, sachant qu'ils sont en train de produire la, la série sur HBO, on sait qu'il va y avoir plusieurs saisons. Ils ne vont pas faire un film et une série, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc il va falloir se contenter de la série, ce qui pour moi est mieux. Euh, Puisqu'on a plus le temps de s'attacher au personnage, de s'imprégner de l'histoire dans une série que dans un film. Donc je pense qu'on ne va pas être déçu euh, l'année prochaine. On continue avec Noctis. Penses-tu qu'un jour Naughty Dog et Rockstar travailleront ensemble Alors ça c'est, on va dire, le, le fantasme de tellement de personnes et dont le mien, hein, vraiment, mais je ne pense pas. C'est très rare que des studios travaillent ensemble. Déjà, euh, euh, ça se faisait beaucoup au début des années 2000, notamment Rockstar. Hein. Ils ont travaillé avec Bungie, les créateurs de Halo, ils ont travaillé avec Vis Entertainment, ils ont travaillé avec pas mal de studios. Mais là maintenant ça se perd quand même où chacun se met de son côté, fait ses gros projets de son côté euh, et surtout que Rockstar et Naughty Dog sont des studios qui sortent des jeux tous les 4-5 ans, voire même plus euh, pour Rockstar parce qu'ils prennent vraiment le temps, là s'ils font une collaboration ensemble ils sortiront le jeu dans 20 ans quoi donc euh, je ne pense pas même si ça aurait pu être complètement fou. On continue avec la huitième question, Sébastien Loz. « Salut Chris, est-ce que tu penses qu'il y aura une nouvelle mécanique de gameplay dans The Last of Us Partie 3 ?» Oula, mais Sébastien il est dans le turfu, euh, on n'a même pas la multijoueur, le multijoueur de The Last of Us Partie 2 qu'on pense déjà à The Last of Us Partie 3. Écoute, j'ai envie de te dire, oui, c'est logique en fait qu'à chaque nouvelle sortie de jeu, que ce soit The Last of Us Partie 3 ou une nouvelle licence ou un nouvel Uncharted, qu'il y ait de nouvelles mécaniques de gameplay maintenant, c'est vrai que le gameplay de Naughty Dog, moi me convient très bien, mais c'est vrai qu'il a du mal un petit peu à se renouveler enfin, par rapport à la concurrence, donc c'est vrai que maintenant on en attend, on en attend beaucoup, maintenant oui, est-ce qu'il y aura une une, vraiment un open world, est-ce qu'il y aura vraiment un côté plus RP, je ne sais pas, mais je suis quasiment certain effectivement qu'il y aura euh, de nouvelles mécaniques euh, à venir. Nouvelle question avec Psycho Mantis. Salut Chris, as-tu le même genre de contact avec Naughty Dog que tu en as ou en avais avec Rockstar Alors euh, non, non, non, puisque Rockstar, quand même, il a fallu attendre deux ans et demi avant que l'on soit officialisé par Rockstar, que l'on soit approché. Et nous, on a eu la chance en fait de lancer Rockstar Mag au moment de la sortie de GTA V. Et la série, le mystère de GTA V a fait exploser nos réseaux sociaux notre site, donc on a eu une grosse mise en avant. Là où euh, le public de Naughty Dog est plus restreint, donc là ça fait euh, ça fait deux ans, oui deux ans, euh, 2019, 20, 21, 3 ans, non, 2019 à 2020, 2020, si on est dans la troisième année, et, et sachant qu'il y a eu uniquement The Last of Us Partie 2, qu'on a eu le, le, le site et les réseaux qui ont bien explosé à la sortie de The Last of Us Partie 2, mais... Sachant que c'est une exclusivité PlayStation, le public est moins grand que celui de Rockstar, donc ça prend un peu plus de temps. On est déjà euh, officialisé et suivi par PlayStation France, c'est pour ça qu'on a les jeux, etc. qu'on est invité aux, aux événements comme l'avant-première du film Uncharted, donc c'est déjà très bien. Mais il va falloir attendre encore un peu plus avant d'avoir l'approbation de Naughty Dog. Mais, euh, mais ça viendra, ça viendra et c'est un objectif de, de toute l'équipe et euh, on est certain que ça viendra. Et notamment grâce à vous qui nous aidez à nous mettre en avant. Nouvelle question de Rainbow NFS. Rebonjour Chris, il y a de cela quelques temps, je regardais un streamer jouer à The Last of Us partie 2 et celui-ci m'a posé une question sur, pour nous, joueurs PS4, faut-il racheter le jeu pour y jouer sur PS5 ou alors peut-on réutiliser le CD PS4 pour jouer sur la PS5 D'ailleurs, il a dit que c'était un plaisir de jouer à ce jeu et la dernière fois, tu, tu nous avais parlé de plusieurs skins d'Eli, LV1, LV2, LV3. Pour le multijoueur, est-ce qu'il y a une date de sortie pour ces skins alors, euh, tu parles de The Last of Us Part 1 ou The Last of Us Part 2 Parce que les skins, c'était des leaks sur le potentiel multijoueur de The Last of Us Part 2 qui n'était pas encore sorti. Donc ça, bah, tu ne les verras pas avant la sortie euh, de, de, du mode faction, sachant que c'était dans les, dans les données euh, du jeu pendant le développement. Entre temps, ça peut évoluer, on les verra peut-être jamais les skins là. Pour ce qui est de réutiliser le jeu... Que ce soit The Last of Us Partie 2 ou The Last of Us Partie 1, les deux ne sont pas sortis sur PS5. En revanche, on a une mise à jour gratuite sur The Last of Us Partie 2 sur PS5. Pour cela, tu installes, et même pour le premier, tu installes ton CD directement sur ta PS5 et tu peux jouer à la version PS4 sur PS5. Sur, sur The Last of Us Partie 2, tu auras une mise à jour gratuite qui te permettra d'avoir les 60 fps et euh, quelques améliorations. Mais quoi qu'il arrive, oui, la, la console est rétrocompatible. que ce soit The Last of Us Remastered ou le Partie 2, tu peux y jouer sur ta, PA, sur ta PS5, mais ce sera vraiment la version PS4. Et quand The Last of Us Partie 1 va sortir en septembre, bah, tu ne joueras pas à celui-là, celui-là il sera disponible uniquement sur PS5, il faudra l'acheter sur PS5. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. On continue avec Nono euh, Monastier. Salut Chris, tu sais quand est-ce que la série HBO de The Last of Us sortira Sinon continue comme ça je regarde tes vidéos depuis 2018 euh, et pensez au pouce bleu, il le mérite. Ben, un grand merci à toi, euh, tu m'enlèves les mots de la bouche, merci, n'hésitez pas à mettre un petit like en plus des commentaires pour poser vos questions et de vous abonner à la chaîne, c'est un très grand soutien pour nous. Et donc du coup pour la série HBO donc déjà aussi merci de suivre les vidéos depuis 2018 et la, la série HBO elle va sortir début 2018. C'est en tout cas les, les choses que l'on a pu voir notamment sur les planifications euh, de HBO. On n'a pas de date de sortie officielle mais ce sera pour 2023. Je pense que ça arrivera avant l'été 2023 mais malheureusement on n'a pas d'autres informations euh, à ce jour. Et enfin, on termine avec Ozak à YDP. Quel pseudo pour finir cette vidéo. Salut Chris, comme nous le savons tous, une série The Last of Us est en préparation et je me dis, euh, et si je ne dis pas de conneries, la saison 1 sera une adaptation du premier jeu. Mais s'il si décide de continuer la série et de faire plusieurs saisons, je ne sais pas si c'est officiel. D'ailleurs, penses-tu que l'on verra ensuite le personnage d'Abby, de Yara, de Lev, etc. J'adore le ton continu continue comme ça et eh ben un grand merci à toi ça fait extrêmement plaisir et oui alors on sait qu'il y aura plusieurs saisons selon certaines rumeurs et attention faut prendre avec des pincettes il y aurait apparemment 8 saisons de prévues alors moi ça me semble un peu précipité à ce jour qu'ils aient déjà planifié autant mais la saison 1 on ne sait pas vraiment si elle va vraiment retracer tout la, la, le premier jeu, ou s'il va y avoir des, des flashbacks, etc. On sait que la ville de Jackson a été euh, remodélisée, on sait qu'il y a beaucoup d'événements du premier opus qui ont été faits, notamment là, les dernières séquences qui ont été filmées, c'est notamment la scène de la girafe, donc plutôt vers la fin du jeu, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il nous prépare dans cette série, je pense qu'on peut être euh, que l'on peut être, comment s'appelle, surpris, mais c'est sûr et certain qu'ils vont retracer toute l'histoire de The Last of Us, même nous mettre des personnages inédits, etc. Donc je suis sûr et certain que l'on verra Abby et les personnages de The Last of Us Partie 2. Voilà pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, les amis. J'espère que vous avez apprécié comme à chaque fois. N'oubliez pas donc de poser directement vos questions dans l'espace commentaires, j'y répondrai dès le mois prochain. On n'oublie pas le petit like pour justement soutenir la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo. Et nous eh ben on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag avec plein de nouvelles choses, euh, des petites analyses, des petites choses comme ça, des informations quand les des infos arriveront sur The Last of Us. Partie 1 ou encore euh, sur le mode multijoueur, même si à mon avis ça va falloir attendre encore un peu longtemps. Mais pour The Last of Us Partie 1, sachant qu'il sortira le 2 septembre prochain, on risque d'avoir des infos cet été et comme toujours, nous on sera au taquet. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour être sûr de ne rien rater. Prenez soin de vous, passez un bel été et à très bientôt.